Nous allons voir comment faire un courrier type. Tout d'abord, nous allons commencer par insérer un tableau avec trois colonnes et une ligne qui se trouve tout en haut. Tout en haut, donc on se retrouve avec le nom, le prénom de l'expéditeur, l'adresse et en général, de l'autre côté, on a la même chose mais pour le destinataire si on souhaite ajouter par exemple le logo d'une structure nous pouvons aller dans insertion Image et aller rechercher le logo voilà. là je vais le mettre à gauche si on souhaite créer un espace entre le logo et le texte nous allons dans Image. Et dans les adaptations, nous pouvons rajouter un peu d'espace. Afin de ne pas voir le cadre de, des tableaux, donc là on a sélectionné tout le cadre, on fait un clic droit, on va dans tableau, et dans bordure, il y a cette petite option qui permet d'enlever toutes les lignes, du coup qui ne sont plus Visible. Donc là on peut les voir, ce sont les lignes de construction. Mais à l'impression, si on va vérifier dans l'aperçu, nous voyons bien qu'effectivement, elles ne sont pas là. Donc, en général, nous allons mettre le lieu et la date du courrier, tout en haut. Et par la suite nous allons rajouter donc, du texte. En l'occurrence, là, je prends un texte déjà tapé avec l'objet que l'on va mettre en évidence. Généralement, il est en souligné. Et la fin, la signature avec le texte de politesse se retrouve assez généralement aligné à droite. Évidemment, pour embellir le document, par la suite, on peut tout sélectionner et choisir une police un peu plus sympathique. voilà Alors Une règle qui est utilisée mais de moins en moins, c'est que normalement entre l'objet et le début du courrier, on a un espace euh, d'un tiers du courrier. Comme ça lorsque l'on plie le courrier en trois, on peut apercevoir tout l'entête, tête l'objet mais pas la suite du courrier. Alors, une petite astuce également pour euh, améliorer le visuel en ajoutant en fait un élément dans le fond de la page, donc dans format page, on rajoute un arrière-plan en tant qu'image que l'on va chercher. Le plus joli c'est de la mettre en position centrée pour ce genre de document et d'utiliser quelque chose qui est vraiment très très très léger au niveau des couleurs afin de ne pas gâcher la lisibilité. Voilà. Et si on va dans l'aperçu, on voit qu'on peut se retrouver assez rapidement avec un, un document correct.